d'un inquiéteur c'est avant tout de savoir trouver les indices et de savoir lire les indices parfois dans un interrogatoire le suspect il dit des trucs complètement banals, mais c'est à toi de réussir à lire entre les lignes là le suspect en l'occurrence monsieur konami il essaye de nous bananer depuis quelques temps mais moi je sais qu'il cache quelque chose et aujourd'hui j'ai bien lu entre les lignes c'est fini il me bananera plus vous n'êtes pas prêts aujourd'hui, je vais vous révéler les dessous de l'enquête de Konami. C'est dégueulasse une petite même. Yo les amis, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre futur ex-nouveau jeu préféré, eFootball 2022. Ça y est les gars, Konami a annoncé la date de la mise à jour 0.9.1 et elle arrive très bientôt, dans deux jours, pas demain, après-demain. Très très bonne nouvelle, applaudissements Bon, en fait, les gars, vous n'êtes pas prêts parce que, à mon avis, ça, ça sent le caca, comme je vous le dis depuis plusieurs jours. On en parle dans cette vidéo. C'est parti Mais avant ça, un placement de produit. Placement de produit Aujourd'hui, je te parle d'un truc dont je ne t'ai jamais parlé. Ça s'appelle Footmus. Footmus, c'est un site de maillot qui se trouve en Chine et qui te propose des réplicas de maillots comme ce magnifique maillot de Cristiano Ronaldo. Et comme tu peux le voir, il est très bien orthographié Parce que forcément, s'il y avait une faute d'orthographe, ce serait un peu con. Ce maillot, bah là, je l'ai eu grâce à Footmus. Footmus, c'est du coup des maillots réplicas, comme je te l'ai dit, pas chers. En tout cas, beaucoup moins chers que des vrais. Ça vient de Chine. Donc oui, ce n'est pas des vrais. Donc ça, tu le sais, je te le dis clairement. Oui, ça vient de Chine. Donc ça met du temps. Tu peux aller voir sur le site. Je te préviens tout de suite, je fais pas le service après-vente. Ça, c'est clair, net et précis. Il y aura plus que deux pubs sur Footmus par mois parce que je trouve que les placements de produits, ça fait beaucoup, mais on n'a pas trop le choix parce qu'il faut bien acheter du matériel, faut bien vivre, etc. Donc, c'est pour ça, je vous dis clairement les choses, je suis franc avec vous. Bref, le placement de produits, c'est cool, mais c'est fini. On passe tout de suite. Sur la vidéo. Konami nous a sorti un tweet ce matin, un tweet officiel qui nous dit ça, je le lis. Date de sortie de la version 0.9.1 eFootball 2022 version 0.9.1 sortira le 5 novembre pour PC et console. Cette mise à jour sert uniquement à corriger les bugs et des notes de mise à jour détaillées disponibles sur notre site web au moment de la publication. Merci pour votre patience. Ah bah, Tu m'étonnes qu'on est patient, frérot. Donc, ils nous disent que la mise à jour corrigera seulement des bugs, qu'elle sera déployée le 5 novembre et que le 5 novembre, on en apprendra plus sur ces bugs corrigés, notamment sur leur site. Mais il n'y a pas un truc, les gars, qui vous, qui vous chiffonne. Y a pas Là, vous vous dites pas un... Mais c'est bizarre quand même, ça, euh, Luthor. C'est bizarre, Luthor, parce que quand même, le, le 5 novembre et le 11 novembre, il n'y a que 6 jours d'écart. Ça... ça... Ça vous paraît logique vous, vous, vous, vous, Ça vous paraît logique Donc vous pensez qu'ils vont faire une mise à jour 0.9.1 pour corriger quelques bugs Et puis que 6 jours après, ils vont sortir euh, le jeu avec, euh, avec toutes les fonctionnalités, avec le mode MyClub. Ça... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, ouais, ouais, ouais. ouais moi, je crois au Dahu aussi, je crois au Yeti, bien sûr, je crois aux extra... non, les extraterrestres, euh, euh, la Terre est plate, tout ça. Non, non, il y a des mecs qui vont me dire, Monsieur Luthor, c'est tout à fait possible. Non, non les gars, les gars. Les gars, il y a 99,9% de chances que ça ne se passe pas. C'est impossible. Quel intérêt ils auraient à faire ça Allez-y, je vous donne 10 secondes où je dis rien. Vous cherchez des intérêts, vous me le dites dans les commentaires. C'est long, ouais, on se fait chier. Bah Oui, il n'y a, y a pas d'intérêt, les gars. Quel intérêt ils auraient à faire ça Alors, ils auraient pu faire quoi Petit 1, un tweet en nous disant « Merci de votre patience. » « Nous ferons la grosse mise à jour prévue le 11 novembre avec tous les correctifs de bugs et du coup, vous aurez tout en même temps. » Voilà, ça c'est possible. Deuxième truc qu'ils disent, bah tout simplement, « Nous ne ferons pas d'autres mises à jour que celle du 11 novembre et vous aurez tout en même temps. » C'est un petit peu pareil que ce que je viens de dire. Ou troisième chose, ils nous disent, « Le 5 novembre, on vous sort une mise à jour qui corrige les bugs. Par contre, le 11 novembre, eh bah, on ne fera rien les gars. » On fera rien. Alors, on va essayer un petit peu de spéculer qu'est-ce qui pourrait se passer de pire Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire Alors, il pourrait se passer de pire qu'on nous annonce tout simplement un report du jeu, hein, que ça sorte pas le 11, mais que ça sorte plus tard. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit quoi Je vous avais dit que ça sortira sûrement en 2022, en tout cas, ce serait logique. Mais ça voudrait dire qu'aussi, il y a un autre souci, il y a un truc dont je n'avais pas pensé. C'est que si, le 11 novembre, il n'y a rien il bah, y, y a un autre truc qui était prévu le 11 novembre. Il y a un autre truc qui était prévu le 11 novembre. Mais si, vous êtes 10, 20, 30 à me poser la question sous chaque vidéo. Le mode mobile. Comment pourrait-il sortir le mode mobile le 11 novembre qui est obligatoirement corrélé avec la sortie du mode Creative Team Ça, ils nous l'ont dit. On revoit le planning, c'est bien marqué. Hein. Creative Team, mode mobile en même temps. S'ils repoussent le mode Creative Team, ils repoussent le mode mobile. Ça, c'est sûr. Alors, nous, les joueurs consoles, déjà, depuis le 30 septembre, on gueule, tu vois. Nous, les joueurs consoles, on gueule. Les joueurs mobiles, depuis le 30 septembre, ils demandent quand la version mobile va sortir. Mais ils sont contents, parce qu'ils se disent « Bon, nous, on n'a rien à foutre. »« Bon, nous, on n'a rien à foutre. Le jeu console, il est éclaté, mais nous, on sait qu'on aura un bon jeu mobile. » Et ils ont raison. Sauf que là, si on leur annonce que finalement, le jeu mobile, il est reporté à la fin de l'année, voire à 2022... Oh là là là là, oh là là, à mon avis là, ça va crier. Il va y avoir le deuxième effet qui se coule chez Konami. Parce qu'après après l'énorme bashing après la pire note sur Steam, après les demandes de remboursement, ah bah là, si les joueurs mobiles s'y mettent, Konami, ils sont pas prêts. Parce que je vous rappelle, vidéo d'hier, que leur but, c'est le mobile. Le mobile, le mobile, le mobile, le mobile, le mobile, le mobile, le mobile, le mobile, le mobile, tu vois. Donc, s'ils rendent les joueurs mobiles pas contents, là, ça va être compliqué pour eux. Les plus optimistes d'entre nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire Oui, mais Luthor, écoute, vaut mieux qu'ils reporte la sortie du jeu et qu'après, on ait un bon jeu. C'est vrai, c'est vrai. Mais sauf que, qu'est-ce qu'on va faire là de, de, de, de maintenant à, je ne sais pas quand, fin de l'année, décembre peut-être, janvier, février, mars, avril, mai, oh, je ne sais même pas. Hein. Franchement, avec eux, maintenant, je m'attends à tout. Hein. Je m'attends même à septembre. Oh, Au bah, point où on en est, les gars. Donc, en fait, tu vas jouer... Un jeu, alors peut-être qu'aura aura moins de bugs, on l'espère, ça on testera vendredi. Un jeu qu'aura aura moins de bugs, certes, mais rien, tu rien à faire. Défi 1, un match, défi 2, deux matchs, tous les lundis, tu feras tes deux matchs, tes trois matchs, tu seras content. Ouais, Ouh Le jeu, il est gratuit, Luthor, arrête de te plaindre. Bah si, si, si, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça, ça, ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Qui dit ça Qui dit ça tu vas au restaurant, même si tu ne payes pas, si c'est dégueulasse, tu ne vas pas manger, tu quitte à être malade. Non, je ne suis pas d'accord. À la base, on avait un bon jeu. À la base, nous, on n'a pas demandé à ce que le jeu soit gratuit. Donc, c'est aucunement une excuse de dire que le jeu il est gratuit, donc on n'a rien à dire. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, le jeu, c'est des conneries. Le jeu, il ne sera pas gratuit. Il y aura des microtransactions dans tous les sens. Le jeu, jamais il sera gratuit. Vous connaissez un truc qui est gratuit dans la vie Non, ça n'existe pas. Tous les trucs gratuits, soit tu as une pub... Soit tu as des microtransactions, en tout cas, tu as des trucs. Ce n'est pas possible. Le, le, le 100% gratuit n'existe pas, tu vois. Ça n'existe pas dans le jeu vidéo. Impossible et ça n'existera jamais parce que c'est des entreprises. Entreprises qui veulent faire de l'oseille. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à Jean-Michel sur ses toilettes avec son Nokia 3310, tu vois. Donc, ça, c'est la base. Bref, je reviens au problème du jour. On a une version 0.9.1 qui sort vendredi, soit qui corrigera quelques bugs. Quelques bugs, les gars, il n'y a quand même pas quelques bugs, hein. Il n'y a quand même pas quelques bugs sur eFootball là. Là, les bugs, il y a quand même une longue liste. Donc, j'espère que leur patch note, il va être conséquent. Parce que s'ils nous corrigent 3-4 bugs, euh, là, ça va commencer aussi à gueuler un peu. Alors, je sais, il y a des mecs qui disent que le jeu, il s'est même amélioré sans patch. Sans patch, sans mise à jour, comme ça, le jeu d'un seul coup, paf, il s'est amélioré. Donc ça, les gars, je suis encore désolé de vous le dire, ça n'existe pas. c'est pas possible ça ne marche pas, euh, même Konami sinon vous croyez qu'il ne l'aurait pas dit, tu vois Konami ils prennent des sauts de merde tous les jours ils corrigent des trucs mais ils ne vont pas le dire, mais non mais les gars, ça c'est dans vos têtes, ou alors c'est que vous jouez à différents moments de la journée et donc forcément, le, quand il y a beaucoup de monde sur les serveurs, le jeu il est plus lourd il est plus lent, et quand vous jouez et qu'il y a moins de monde sur les serveurs, le jeu il vous paraît plus rapide, plus fluide, mais ça c'est normal, c'est sur tous les jeux FIFA c'est pareil, hein. que tu joues à 3h du matin ou à 19h ah bah c'est pas la même chose, que tu joues en fut champ. En plein samedi ou que tu joues en divan en ligne à 3h du matin lundi, tu vois, bah, c'est pas la même chose. Mais c'est pas pour ça que le jeu s'est amélioré. Donc ça, malheureusement, c'est une réalité. Encore une fois, les gars, je suis pas content de vous annoncer toutes ces mauvaises nouvelles. Peut-être que je vais me tromper et peut-être que le 11 novembre, on va avoir le jeu qui va sortir et qui va être incroyable. Arrêtez d'y croire, les gars. Arrêtez de croire au Père Noël il euh, n'y a aucune chance, il n'y a aucune chance. Mais peut-être, tu vois, peut-être. Là, je compte sur vous, bien sûr, pour me dire que je me trompe. Bref, bon, bah dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo, sous cette vidéo, dans les commentaires. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, bon, je vous la conseille parce qu'apparemment, beaucoup me disent qu'elle est super cool. Allez, c'était Luthor. Ciao les mecs, on se retrouve du coup pour la mise à jour de vendredi.